Bonjour. Bonjour, euh, la reine Abigail, la reine Christelle, la reine Marie, la reine Mireille, la reine Adjani. Vous savez, Tellement de personnes de votre entourage veulent votre mal. Et... Euh, déception c'est quelque chose tu sais au cameroun c'est rare de voir un couple de deux personnes qui sont bien genre tu vois l'homme est bien la femme est bien ils sont ensemble leur vie va bien parce que tu as beaucoup de personnes qui vont Une bataille mentale que tu traverses et tu dois avoir le discernement bonsoir bonsoir la reine Zuleka, ligne Agnès, Florence, Sandrine, bonsoir à vous toutes Entre tes meilleurs amis. Je rappelle que ce ne sont pas tous vos meilleurs amis. Écoutez, même, même quand on dit même que ce ne sont pas tous. Aucun meilleur ami ne veut que tu sois heureuse. Vous savez, quand, quand je dit souvent que les choisis vont s'habituer à être seuls. Ce n'est pas, pas la blague. Hein. Ce n'est pas la blague. L'homme est mauvais. Oh my God. Eh alors, laissez-moi vous là. je vois le visage de certaines personnes. Que non, tu es ma jumelle. Et parfois, quand tu vois la vie de la personne, les gens que vous dites que je la prends comme ma tata, faites attention. J'ai vu le TikTok d'une dame l'autre jour. Elle dit que elle s'est. Fiancée à un, un européen, elle a posté la bague sur son statut ou sur son Facebook, quelque chose comme ça. Sur son statut. Les gens sont allés créer les faux profils, écrit à son fiancé, dit, elle, elle, elle a les enfants et elle a un gars au pays. L'autre a même dit que c'est ma femme. Après le gars il vient lui dire que le blanc qui m'a demandé de un mariage il dit que prends d'abord du temps pour résoudre tes problèmes tu as des problèmes personnels à résoudre résoudre d'abord tes problèmes avant de venir on se marie souvent il y a des gens qui te connaissent mais ils sont contents et heureux quand tu es seul ma juju Dieu n'a pas fait l'erreur qu'elle je suis sortie seule du ventre de ma mère Dieu n'a pas fait l'erreur. Ma mère était déjà morte. Donc quand ne vient pas me dire « Oh, tu es ma fille. Je te prends comme ma fille. » Ça, c'est le Ré. Bonsoir la reine Sylviane, la reine Flore, la reine Christelle. Bonsoir, bonsoir. C'est le Ré. Est-ce que vous savez que les hommes... Écoute, hey, Seigneur Jésus. Souvent, tu commences une relation avec un homme. Eh? Il veut bien. Mais lui-même d'abord, il a dû laisser beaucoup de démons derrière lui pour venir être avec toi. Beaucoup. Tu le présentes à ta tante, ta soeur, même ta soeur, même père, même mère, ou bien ça manque. Il dit que moi, je suis devenu Rococo, mon frère. La personne que tu as dit que, oh, wow, voici mon mari, voilà mon fiancé, voilà mon projet que je veux faire. Oui, je veux ouvrir mon magasin. N'est-ce pas, une, une femme m'a donné le témoignage de toujours que son propre père allait dire à son, son gars. Son gars lui a offert un institut de beauté. Le père n'a pas dit à son gars que tu n'aurais pas dû dépenser ton argent sur elle. Ce n'est pas les blagues. Lauriane Flora Ibrahim Roseline, bonsoir. Son propre père pas dit à son mari. Il ne fallait pas dépenser ton argent sur elle. Elle est dans les jeunes. Elle est engagée, jeune bain de pipi, jeune, bain de pipi. Elle a fait un lavage à distance, je pense. Et que son mari vient, il s'assoit le soir. Il dit que maman. Voilà ce que ton père vient de me dire. Iris, bonsoir. Voilà ce que ton père vient de me dire. Suis-toi. Et le père lui dit qu'il fallait prendre l'argent que tu me donnes. Je construis ma maison. Après, je te rembourse petit petit. Écoutez, moi, il y a trop vu les méchancetés des gens. Je suis fatigué de la méchanceté des hommes. Peut-être qu'elle est chaque soir, elle est en train d'intercéder devant son mari à son, pour son père. Que ouais, chérie, il faut qu'on achète la voiture à mon père. Que chérie, bon, ok, on, on va économiser maintenant l'année la, la, la, prochaine. On va, on va voir comment on fait telle chose à hein, mon père. Elle ne sait pas que son propre père là est en train de partir derrière, derrière. J'ai vu des soeurs... Une femme d'une fois, elle a passé, elle a des soeurs consanguines, c'est-à-dire même père, pas même mère. Elles n'ont pas grandi ensemble. Donc, elle va donc en bain. Elle fait sa vie, tout ça là. Après, elle revient au pays pour se marier. Mais avant de se marier, elle envoie d'abord son fiancé. Bon, va d'abord dans ma famille, tu te présentes. Et puis quand on va venir, je vais venir, faire le mariage une fois, qu'on si sait que tu connaisses des gens. Et c'est entre elle et ses soeurs, il y a la distance de 10 ans. Il arrive à la maison. Et son mari était un petit bastos là, un peu plus jeune qu'elle. Le des mignons, mignons là, le goût de ses soeurs. Et Wanda se manque quand il, il est encore au pays, il appelle. Il dit que, il faut faire attacher à tes soeurs, hein. Tu vois un peu le genre de truc que tu te dis, ah. Oui, j'ai vu le père, j'ai vu ta mère, j'ai vu tes soeurs. Mais tu vois, il faut faire ça à tes soeurs, c'est tout ce qu'il dit. Moff. Chaque fois qu'on prononçait le nom des filles là dans la maison, chaque fois que ton mari elle parlait de ses soeurs, c'était les problèmes qui décollaient dans la maison. Les problèmes jusqu'à parfois c'est la police qui venait les séparer. Parce que les soeurs parlaient en cachette au monsieur. Les soeurs parlaient en cachette au monsieur, derrière. Qu'ils sont séparés, non? Et elle dit que quand elle était descendue pour se marier, pendant qu'elle était fait partie du mariage, sa dernière petite soeur dit Ah, pourquoi tu te maries avant moi? Et je vous dis que, oh, pourquoi tu te maries avant moi? Parce que ça l'avait tellement fait mal dans le cœur, tellement mal. quelqu'un prend son courage. Elle te parle. Écoutez, ceux qui font les commentaires, je ne sortirai pas de mon sujet. Moi, vous me connaissez déjà. Quand elle fait mon direct, vous ne me papillez pas aujourd'hui. Donc, si quelqu'un a autre chose a dit, il m'en fout. Alors, quest okay, tu vas dire Commente ton commentaire. Si elle te répond, elle te répond, ne te pas, ne pas répondu. Voilà. No hard feelings. Parce que vous connaissez. Si tu veux la consultation, tu prends le numéro là-bas, tu écris. Tu dis que tu veux la consultation et tu te laves d'abord avec le sel. Au moins 7 jours. Tu te laves avec le sel d'abord. Tu payes et tu attends. Le jour où je suis disponible, je te parle. Et si tu ne peux pas, il n'y a pas de souci. Regardez mes vidéos le jour où tu veux. Voilà. On est content, on est, on est Ok maintenant, non. Je peux continuer. Est-ce que vous aimez ça Vous venez avec les faux trucs. Bonsoir Rose, bonsoir, euh, bonsoir Ira, bonsoir euh, Justine. Pourquoi elle se marie avant moi Parce que vous ne savez pas qu'en tant que choisi dans votre famille, il y a les gens qui ils vous ont déjà classé en bas. Et Dieu, c'est bizarre parce que Dieu aime les gens qui sont en bas. Je ne sais pas comment, je sais pas pourquoi Dieu fait des choses comme ça. Il aime le gens. Besoin que tu n'aimes pas partir à l'école là. Oui, c'est toi qui va te choisir maintenant là. Il va te soulever. Oui, tu arrives en Mbengja tu as tapé 10 ans, tu n'avais pas de situation, tu n'avais pas de papiers, tu n'avais pas c'est le genre là qu'il aime. Il te porte, il te soulève, pam, tu montes l'immeuble seulement. Elle n'était pas censée avancer, non? Mais elle a grandi au village avec la grand-mère. Comment ça se fait que c'est le blanc là qui l'épouse? Elle, elle, elle atterrit seulement sur le, en hélicoptère pour son mariage. Les gens sont jaloux. Écoutez bien. Oh, je te prends comme ma fille. Tu sais, je suis une tata, je suis ici depuis 20 ans, tu sais. Comme tu viens d'arriver là, ma chérie, fuis la tata là. Oh, you are, Que. Dans mon bateau, que, ça veut dire fuis. Et voilà comment ils te disent, je ne peux pas vouloir ton mal. Hé! Hey! Vous avez le nombre de fois que j'ai entendu ça hein? Vous avez le nombre de serpents qui m'ont dit ça Hé hey! Non, non, non, non, non, non. Souvent, quand les gens là me choquent, je reste comme ça, là, je suis dépassé. Ne me promettez pas les choses. Donc, ne me... Pardon. Je ne peux pas vouloir ton mal. Ah. Je vous assure, remontant en arrière, toutes les personnes qui vous ont dit que, oh, tu es ma personne. Je n'aime pas les coup gratuits. Ne me donnez pas les atalakou. Leave me alone. Laissez-moi. Depuis que ta mère est morte, tu sais, j'étais toujours pris comme ma fille. Et le tout, ce que quand la personne parle, si tu es sensible. Hein? <rire> Ton esprit fait qu'un genre. Like. Euh. <rire> Attends un peu que ton mari tombe, tu vas voir. Tu vas voir tes tatas là. Tu vas. Hey pardon, laissez. Eh, hey, pardon. Mon hum. Quittez-moi. Hum, hum, hum. hum. Pardon, laissez-moi. Hum. On va voir comment elle va se lever maintenant. On va voir. On va voir comment va s'élever. Souvent, on te raconte les petits brins de conversation que les gens ont eu à ton sujet. Tu restes comme ça là. Tu dis, je n'ai pas fait quoi pour cette personne. Je vous ai dit, je vais vous donner le certificat légal pour être maintenant des aideurs dans les orphelinats. Je vais faire mon don. Je porte mon argent. Je parle, je donne à l'orphelinat. Je ne connais pas quel orphelin va prendre. I don't want to know. Je ne veux pas les attaquer à la cour de l'orphelin. Non. Mais pas les est venue. Elle veut nous montrer que. Parlez. Tu sais ce que ça te fait quand tu aides quelqu'un, la personne te fait mal. Jesus. Et, parfois tu, et je vous mens pas, hein, l'ironie de la chose, c'est que ces gens-là seront toujours en bas. Je, donc, je ne suis pas en train de parler, donc, c'est un constat. Tu fais ta chose, ça marche. Pam, pam, pam, la voiture. Tu n'as jamais manqué le carburant, maintenant, ta voiture. Tu payes 15 loyers. Oh, oh attendez, j'ai envie de crier, je danse ici-là. Oh, my God! Oh my God! Quelqu'un dans 50 000 de loyer par mois. Tu es dans les 1 million 52 le mois. Ça les lief. La méchanceté des hommes, j'ai envie de pleurer, je vous assure. Les gens sont méchants. Quand ils viennent à côté de toi, ils voient tes choses. Tu ne manques pas à manger chez toi. Et les gens là viennent manger chez toi. Oh oh, pardon. Oh my God, oh my God, je ne sais pas pourquoi il m'existe trop aujourd'hui comme ça là. Il vient de manger chez toi, hein. Il vient de manger chez toi. Euh, ouais, donc moi-même, la est un taxi, non Oh Seigneur, ça me donne envie de... Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai découvert des choses ces derniers jours, c'est là que ça m'a... Je dis que quel est le bien que je n'ai pas voulu pour toi? Quel est le conseil que je n'étais pas donné? Parfois, il te prête et montre même que voilà comment je, on fait ce que je fais. Voilà comment on fait ce que je fais. Mets seulement ton cœur pu sur ça. Fais seulement bien. une personne avec laquelle j'ai commencé à travailler comme ça. Et mon cœur a beaucoup hésité sur cette personne. C'est seulement que la personne... Tu vois, comment dire que quelqu'un est le décepticon caché. Je n'avais pas encore vu le degré là. Je n'ai pas encore vu. Parfois, je dis que vous n'avez pas peur de Dieu. You know fear God. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas peur de Dieu Dieu voit oh. J'avais un de mes bureaux Où mes emplois étaient bien La fille gérait bien Maman tu, tu montres, tu montres à la personne Comment chercher l'argent On ne peut pas prendre le port On le lave La reine Rolande, Tu ne peux pas prendre le port Tu le laves Tu montres à la personne Assois-toi ici Tu fais Tu ouvres même Tu montres Que voilà Parle au client comme ça Achète ici Tu viens tu vends Achète à 1000 francs Tu viens vendre à 10 000 Tu fais ton bénéfice tout ça Je vous ai parlé des porcs l'autre jour, non J'ai dit que le porc, tu tends la main, tu donnes un au porc. Tu glisses, tu tombes, il mange tes fesses. <rire> Excusez-moi. <rire> le porc, le porc. Oh my God, le porc est méchant. Le porc, est. J'ai fait le où j'ai parlé du porc, j'ai dit vraiment, le porc Quand j'ai analysé la nature du porc, j'ai compris qu'il y a certains, certains êtres humains que Dieu a fait, il a mis l'esprit du porc en eux. Oui <rire> Ah, j'ai... Seigneur Oh non, ça, ça m'a fait mal. Cette dame vient donc, elle commence à gérer une partie, un de mes locaux. Ça ne fait même pas un mois. Ma caissière là-bas commence à me manquer de respect. Je dis ça, ça ne ressemble pas à la fille Ma caissière me manque intensément de respect. Elle vole dans mes caisses. Merde. Et j'en parle à la dame. Non, vraiment, moi je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment. Je ne comprends pas comment elle peut faire ça. Je dis non, j'ai travaillé la physique 4 mois avant que toi tu n'arrives. Je ne la connais pas comme ça. Et vous savez, c'est des Ils manipulent beaucoup les gens qui ont les... les jeunes qui ont les esprits... Euh, euh, les esprits purs et, et faibles, je dirais. Je me déplace, je quitte moi-même. Et je ne me tiens même pas à santé le temps là. Je voyage, je pars. Je, je, je, je suis arrivé chez la caissière, sa maison. Pour prendre les derniers détails de mon entreprise. que ma chérie remet moi. Elle m'a nagué le jour-là. J'ai regardé la fille là comme ça. Et compris que c'est un esprit. C'est un esprit qui est entré dans l'enfance. Ça m'a fait mal. Je l'ai laissé, je suis partie. Et la période là, tout le monde dans l'entreprise, dans la base, eux tous les ai renvoyés. Parce qu'elle avait installé un esprit dans mon entreprise là que... Tu vois, quand tu viens, tu pars là. Pourquoi tu pars, tu n'es pas là Oh là là. Je prends une deuxième personne, je mets. Et j'allonge une nouvelle base. Ça va, ça va. Ils sont. Mais elle était toujours là. Et je ne savais pas que ça venait. Merde. La deuxième personne, je chasse. La troisième personne. Ça fait la, trois, la, la troisième personne fait le même comportement. Après j'apprends que là, quand la personne s'asseyait avec mes employés, oh non, comment la personne gâtait mon nom, comment la personne me méprisait, oh non, oh non, je reste, j'essaie de voir, je fais la cassette en arrière, je, fais, je dis ok, à quel moment j'ai voulu le mal de cette personne sais je regarde à gauche, je fais comme ça, là. je regarde les angles de la caméra, je ne vois pas le moment où j'ai mal. ce que messe. Donc dans mes projets, est-ce que j'ai même comploter contre la personne Non. Est-ce que j'ai même un jour insulté la personne hey. Est-ce que la jalousie, hein? comme tu vois tu es comme ça, là, tu es bien, on te voit un an, deux ans, tu ne souffres pas, tu n'es jamais tombé. Tu arrives quelque part, tu as toute ta même constance. Tu es dans tes avions, on attend, elle va tomber. Tu es dans tes... tes, tes oh, il a, Elle va tomber, elle va tomber. Elle ne tombe pas. Les gens qui viennent, tu ouvres la bière dans ta maison, tu le donnes là. Les gens là. Ouais, est-ce que ton, ton mari va bien? <rire> hey, ma chérie, ouais, ça, ça va aller.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 Et vous savez, ces gens-là ont... Je ne savais pas que les serpents existaient en forme humaine. Je ne savais pas. Maintenant, dans cette phase de ma vie, que ce que Dieu a en train de m'expliquer, en fait, c'est que ces gens-là sont venus à toi à cause de ta lumière. Parce qu'il y en a parmi eux. Le temps où ils traînaient à côté de toi. Et ça te donne la rage. Hein? <rire> Le temps où il traînait à côté de toi, par semaine sa main touchait même les 4 millions, les bas 5 millions, les bas ceci, parce qu'il prenait pour venir te donner ou bien parce qu'il prenait que tu envoies que va faire ça. Va faire ça. Va faire ça. Quelqu'un qui reste comme ça, là, même 200 000 ne touche pas par mois. Ça ne passe pas dans sa main. La bénédiction coule. Toute personne qui s'approche de toi, c'est comme le feu, non? on allume le fond on se rapproche du feu. C'est pour chauffer aussi, non? Toi, tu es le feu. Toi, tu es le feu. Et ce ne sont pas eux qui te mettent le cabran, ou qui te mettent le bois, ou qui te mettent les allumettes. Rien. Oh my God. Oh my God. Écoutez, Dieu m'a dit ces derniers temps, c'est que tu n'as pas besoin de voir comment je traite les gens qui t'ont fait du mal. Sache que comme toi, tu es le feu là. Quand quelqu'un quitte à côté de toi et qu'il a voulu venir verser l'eau dans ton feu, l'eau là se transforme toujours en essence. Toujours. Et quand il quitte à côté de toi, le froid qu'il va subir, même là où c'est la Sibérie, si c'est la quoi, on appelle l'Antarctique. Excusez-moi. Ça ne va même pas vous voir le carreau de sang. Souvenez-vous, c'est que vous n'avez pas peur de Dieu. Quand tu me vois, je suis béni comme ça. Hey Hey, hey Wow Non, I fear God. Moi, j'ai peur de Dieu. I fear God. Hum-hum. Tu peux venir, tu fais tes choses là. Je n'ai même pas besoin de dire une parole. Le point c'est que vous devez développer votre connaissance de vous-même. Il y en a parmi vous que quand, que quand vous faites tellement petit tes cheveux comme ça, ils touchent que ils, ils vont souffrir sur trois générations dans leur famille. Il va souffrir, tu aller de boulot en boulot, de ville en ville, traîner, traîner, errer, errer. Il accouche ses enfants d'abord, même il n'a pas le droit de les voir. Les enfants sont papier partout. La souffrance sur eux. Parce que tu lui as fait du bien. Il a tourné ça et t'a fait du mal. Et ces gens-là seront toujours comme des vautours. C'est fou, hein? La mentalité de prospérité, les choisis, les choisis sont dans la prospérité. Le choisi peut arriver quelque part comme ça là. Je ne sais pas, oh my god, oh my god. Les choisis mon frère. Tu pas comme ça, sens ça sur mon corps. Tu veux toujours voir les gens avancer là ou partout où tu vas. C'est ce qui fait ta force, ils ne savent pas. La personne ne peut jamais te dire que j'ai fait ça à quelqu'un. Que j'ai voilà, j'ai aidé telle personne, j'ai positionné telle personne quelque part. Non. Ce sont des vautours. Les vautours. Ils cherchent les peaux mortes pour manger. La chair qui est déjà morte, c'est ça qui leur plaît. Les restes des gens. C'est quand tu détruis quelqu'un. Parfois, ils te détruit comme ça, là, la personne à qui tu te détruis le jour, on va lui donner même 20 000. C'est tout pas là-bas. Maman. Ok, Chong. Ok, Chong. Je ne peux plus voir que quand je me je dis que « Ouais, Seigneur, pourquoi la fille si, n'avance pas ?»« Seigneur avait toute l'onction. » Et ils ont les onctions. Hein. Et non, la personne te rencontre compte que mon onction est comme pour toi. Eh hey oh, ta part n'est pas, pas comme pour moi. Oui, be de ces mots. Je vous raconter l'histoire du prophète-là, non Le prophète-là. Le jeune prophète, s'il bougeait, le président avait même peur de lui. Le vieux prophète l'arrête en route, que vient manger chez moi. Je suis comme toi, non Je suis aussi prophète. C'est pour t'endormir, l'esprit. Et quand on demande au mot, vieux prophète-là, pourquoi tu as intercepté le jeune prophète il ne peut pas te dire pourquoi. C'était la jalousie. Et là, il a raté sa vie. Les pays que j'ai fréquenté, j'ai souvent rencontré les Camerounais là-bas. Je regarde la personne et je dis, ouais, Seigneur. Seigneur, si tu permets que ce que je veux faire marche, je, je vais aider la personne-ci. Si tu permets ce que j'ai, ouais, je peux m'ouvrir un truc qui gêne, non hey. Ouvrir qui j'ai. Comme je disais, beaucoup de choses, c'est même vous-même qui avez encore <rire> C'est parce que ton mari te protège même trop. Ce que si il te dit souvent les choses qu'on lui a dit de toi, que tes amis sont venus te dire à, lui dire à propos de toi, sa femme. Oh chérie, voilà ma copine. Voilà. Hein, hein. Il sympathise aussi avec elle comme ça. Là. Non, voilà. Bon, c'est la copine de ma femme. C'est le cousin de ma femme. Bon. Hum. C'est ça, mamie. Tu quittes le public avant que le public ne te quitte. Un jour, la copine, là, va venir dire des choses à ton mari. Que ce qu'il te dit Merde. Tu as tes chaussures, oh. tu achètes une chaussure, tu achètes pour elle. La perruque, même, tu trouves un truc, oh. tu dis, oh, bah, maman, toi aussi, prends, non? Et le truc, la... ce qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est qu'elle ne t'a jamais. Ces gens-là connaissent comment vous prendre. Hé. Hey. Hé, hey, ma Gigi. Ma sœur chérie. <rire> Je sais que je suis toujours là pour toi, non Et ils ont une voix suave. Une voix douce. Moi, je sais que quand les gens me voient, ils ont peur de moi. Je sais pas pourquoi. Parce que moi, quand ils parle, ils parlent, quand ils parlent, ils parlent, ils parlent là. J'aime quand les choses sont claires. Ne me flatte pas. non flatter me. I don't flatter people. Je ne flatte pas les gens. <rire> oui, ma, ma Gigi. Tu sais que tu es ma version, non Ouais, maman. Tout ce que tu veux, je suis là pour toi. Oui, c'était pour avoir de tes nouvelles. Non, je suis un jeune depuis sept jours. Voilà, je ne, je suis plus trop au téléphone. Ouais je, je, le Seigneur, je, je, je, suis, je suis un jeune, ok? Retraite, voilà. Eh, mon, moi, maman, dit j'ai bien parlé. au oh, sing poupon. Mon moi. Hey, excusez-moi. La personne n'a jamais de problème dans son couple. Hein. C'est ta part qu'elle veut savoir. Eh, hey, ah bon? Tout va bien avec ton mari? Mais maman, toi aussi tu es marié non? Pourquoi tu m'as jamais dit ce que ton mari avait? Hum? Oh, l'homme de non. Tu oses un peu dire que mon mari a fait ça. J'ai toujours su, hein. Moi... J'ai t... toujours su. Depuis le premier jour. Arrête Roland, qu'est-ce hey. que tu as jugé J'ai toujours su ça. Mais je ne voulais pas te dire. Vraiment. Moi, j'avais déjà vu ça depuis. Je l'avais vu venir. Alors que. Si tu regardes même ce qui a précédé les actes que cet homme a posés, cette personne a quelque chose à y voir. Tu sais, ta femme. C'est vrai qu'on se connaît depuis 20 ans, mais vraiment. Tu sais pas ce que ta femme a fait à son ex. Hein? Tu, tu sais pas ce que ta femme a fait à son ex. Hein? Elle avait vraiment. Elle a fait la même déprimée. hmm en tout cas, moi, il te disait seulement, hein, il ne faut pas que ça fasse des problèmes entre vous. Elle a lancé sa semence. Elle est partie. Vous savez, les choses qu'on voit dans les films, là, moi, je n'ai pas encore vécu les novellas. Je n'avais pas encore vécu les novellas. Le genre que ça me touche. On vient tourner ça dans mon salon. Je regarde. Je vois les acteurs. Après, on dit, action, ça tourne. <rire> hey. Mm -mm. Mm -mm. Et le jour où ton mari te dit que fais attention à ta copine Ma chérie Ne lui demande pas qu'elle a fait quoi Écoute hey. Voilà Que si ton cœur te dit <rire> ah, Vous connaissez Je crois que vous, vous êtes déjà devenus les espèces. Ouais on vous a dit un peu On vous a un peu On a un peu fait ça sur le cœur comme ça la vie Hum. Parfois, elle va dire que je n'aime pas ta copine. Là. Quand elle a fait quoi, non? Elle vient. Je vais préparer. mamie ne peut pas papa, chez Moi, je n'ai pas acheté dans un restaurant. Je ne peux pas, pas. Ok? C'est bien une nourriture. L'achete au restaurant. Mon mari va manger. Je vais seulement t'aider, non? Et vous savez, lisez entre les lignes avec les gens. Lisez entre les lignes. Parce que... <coughs> si quelqu'un vient de... Après, quand tu analyses, que tu vas voir que... Il y avait quelque chose que je ne sentais pas, mais je n'ai pas voulu pencher un peu plus l'oreille. Entre les lignes, vous allez voir. Voilà, elle est venue pratiquer dans ta chambre. Après, elle refuse de venir chez toi. <rire> voilà, ton mari va demandé si de on ta envoyé en mission <rire> Que non, je te disais seulement hein. Je parlais seulement C'est pour ça que moi là, je fais trop attention Je ne veux pas Moi les maris des gens, je fais trop attention C'est n'importe quoi que tu te ta. Si tu es rencontré par ta femme Je ne passe pas ta femme Et si c'est l'homme que je connais Maintenant que te marie. Quand on dit l'un, oui mais c'est moi que ta femme. Bon, oui, madame est là. Oui, on. Je... Je... Je... Hey, hey, hey, pardon. Mm -mm. Quand tu vas commencer à lire entre les lignes, tu vas voir que sur 100 paroles que la personne avait dit, il y avait deux paroles qui se montraient, ça te montrait déjà. Mais tu t'es enjaillé par... Ouais, c'est la fête buvant. J'ai un monsieur-là comme ça que j'ai travaillé sur lui. Il est venu de bain. Il me dit que quand il a commencé à m'écouter, il était au sol, à terre. Et quand il était à terre, il n'avait rien. Voilà, les clins d'œil, première fois que tu présentes ta copine à ton mari. Hum. Et je suis sûr que tu n'as pas voulu voir les signes qu'on te montrait. Tu n'as pas voulu, non. Et quand vous prenez l'habitude de, de, de, de, de li, liser les signes, moi, je dis toujours que lisez les signes. Parce qu'il y a les petits signes que ça ne va pas tromper. Et malheureusement pour vous, il y a les signes que vous ignorez. Et quand tu ignores, ça va te rattraper. Et parfois, oh tu sais, je n'ai jamais eu de soeur. J'ai grandi seule. Dieu n'a pas fait l'erreur quand il t'a fait grandir seul dans ta famille. Ce n'était pas l'erreur. En faisant que ta mère ait un enfant seulement, Dieu n'était pas bête. Il y en a aussi. Hé, hey, maman, l'autre jour, une a est venue me, me raconter son histoire. Ouais, je parlais de l'homme de la Suisse, voilà. Il me dit, quand il est tombé, il était au sol. Il me dit, les gens qui mangeaient chez lui les week-ends. Les week-ends. Chaque week-end, barbecue, barbecue. Il était dans les 200 euros par week-end, seulement pour les barbecues, La boisson, les ceci. Quand il est tombé, il n'y avait personne. On se moquait de lui. On se moquait de lui l'autre vient mais l'autre jour c'est même parce que je l'ai rencontré elle me racontait sa part Qui y a une dame là qu'elle a aidé la femme même le loyer de la femme c'est elle qui paye elle dit que ton homme là tu as fait fort tu as exagéré tu prends ta belle soeur tu l'aides tu, tu, tu, tu, tu que comment tu commences un commerce c'est elle qui gère finalement elle prend tout ton argent elle te menace même que tu vas me faire quoi? Elle n'en revenait pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour la femme là? Qu Est-ce que je... bon, les fausses questions que vous voulez vous poser? Arrêtez de faire des choses pour les gens. Et parfois, Dieu va te montrer dans le rêve. Parce que vous, souvent là, vous aimez trop tester Dieu. <coughs> j'ai rêvé, j'ai vu comment la femme là est venue verser les choses chez moi. Ma chérie, God is not fou. Dieu n'est pas fou. Oui, j'ai rêvé comment la femme s'est... J'ai rêvé qu'elle était séduit mon mari. Mm -hmm. Dieu n'est pas fou. Parfois, c'est ton subconscient quand tu te parler mais tu refuses de voir. Oui, on va te dire que c'est l'agent de mon frère, oui. Tu refuses de voir. Il y en a même pas mis, ok, tu vas même les aider. Ça ne donne même pas. Tu forces, tu forces que ça doit donner. Ouais, maman, regarde comment tu souffres. Elle souffre à cause de l'état de ses pensées. C'est son cœur là. C'est son cœur là qui en en a l'a fait souffrir. J'ai vu des femmes méchantes déguisées. Le jour où son venin sortait. La dernière personne qui m'a fait ça, quand le venin est sorti, j'ai seulement applaudi. J'ai déposé tes fois, J'ai applaudi. Bravo! Tu sauves finalement ton jeu. Voilà que tu te révèles. Tu te révèles finalement. Pardon, dépose seulement, non, papa, pardon. Tu te révèles. Oh! Tu vois, et le, la personne n'en était jamais. Donc, hey! Toujours douce. Non, tu sais, les gens sont comme ça. Ça va aller. et eh, eh. hmm. Dieu t'a béni. Écoutez, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas bête. Comme il t'a béni là, il n'était pas bête. C'est l'état de ton cœur. Dieu lui-même connaît que chaque fois. Souvent, tu restes au salaire, tu as 500. Dieu te dit, donne 200 chez elle. Tu restes avec 300, tu portes, tu donnes. Tu crois que Dieu ne lui a jamais parlé au CTD Et c'est tout le temps qu'il suce toujours. Il suce toujours. Il suce toujours de toi. Il susse toujours. Souvent, tu veux faire un projet pour la personne, ça tourne, ça fait un genre. Tu ne sais pas que Dieu est en train de te préserver. J'ai appelé même mes contacts. J'ai appelé même mes contacts. Mamie, pour la famille, alors ne parlons même plus. J'ai fait ça avec trois personnes, ça a marché. Pourquoi ta pas ne marche pas? Le cœur de la personne. Et je dois vous dire que le même Dieu qui voit, le même Dieu qui vous a élevé, c'est le même Dieu qui va vous maintenir en haut. C'est le même Dieu qui va encore vous élever plus que là où vous êtes déjà. La Bible dit qu'il fait de mes ennemis mon marche pied Il me bénit en présence de mes adversaires. Ça veut dire qu'ils vont te voir. Je ne les bloque pas sur ma page. Vous allez passer, vous allez voir mes directs. Ne vous dérangez pas. You go see me rise. J'ai une de mes chansons que je fais, J'ai dit que vous allez me voir être le premier milliardaire de ma famille. Yes. I'm going rise to be the first billionaire of my family. Vous allez comme me voir. Oh, go, yo, je ne vous bloque pas sur mes statuts. Eh, hey, pardon, parlons un peu des statuts. Les gens là guettent vos statues qu'à 3 heures. Il ne commente jamais. Il y a l'autre que j'ai résisté. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai bloqué. Je lui que non, je peux pas. Je ne peux pas. I can't deal with this man. I can't deal with this kind of hypocrisy. Mm -mm. J'ai bloqué. Ai dit que pardon. Tu fais un truc que je lui peux Je suis Je Je je suis en train de faire ça, oui, je, je fais en train de faire. La personne fait ça pas en cachette. Ne te dit pas. La personne ne te dit pas. Après, tu vois, tu dis que ah. C'est toi que chaque jour, tu veux savoir mes déplacements, non? Tu hein? fais un déplacement par an. Même seulement m'informer par courtoisie. De toute façon, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas moi qui devais payer ton billet d'avion. Mais à ce que je sache, c'est toi qui es toi. Ah, tu, tu pars où maintenant Tu vas maintenant faire quoi Ok. C'est pour ça qu'il y a des choses que... Même pour poster sur le statut, ça... Non, non, non. <rire> On peut te tuer. Hum, <rire> <rire> mm -hmm. Et le mauvais cœur et souvent et, et, et. Tu, tu commences ta relation avec un homme comme ça. Tu commences ta relation avec un homme comme ça. Le, le mauvais cœur de ça. Est-ce que vous savez que les gens... Les gens peuvent être traînés avez vous chaque jour Vous amenez en boîte de news jusqu'à 3 heures Mais on ne veut pas savoir que ça va bien entre toi et ton mari Attends, vous n'avez pas de problème vous, vous allez bien Vous parlez ensemble Non, non, non, non, non, Pourquoi, comment Ça ne se doit pas, ça ne se peut pas Vous n'avez pas de problème Non, vous devez avoir les problèmes avoir problème entre vous tu deviens leur ennemi j'ai dit que c'est ton ennemi comment tu peux te suivre statuts tous les jours comment tu peux m'appeler comment tu peux venir chez moi je peux pas avoir le cœur là hein. et quoi tu qu es tu n'es plus dans ma vie même tes statuts tu ne regardes pas. C'est un esprit malsain. Tu sais dans ton cœur que tu me détestes. Mais tu es tombé, tu sais qu'est-ce qu'elle fait. Voilà. Elle te cache le père de son enfant. Maman, tu veux rentrer, je t'en dis que reste. Je ne suis pas moi sur ça. Mmh, mmh. J'ai pas mal là, pardon. Excusez-moi. Mmh. Quand je finis avec toi, j'enlève ton énergie de ma vie. J'enlève ton énergie. Donc je ne peux pas rester comme ça là. Je suis sur les statues et je dis que, ah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que Pelo fait Qu'est-ce que Vanessa fait Non, non, non. Je ne peux pas. Certains, vous savez qu'il y a des gens qui consultent au statut sans que vous ne les voyez, non Mais si, j'avais trop faim, je ne peux pas. Le direct, c'est le bon faire mange pas. Il faut qu'elle mange un peu. Il check en cachette. C'est un jour quand tu postes un truc, la personne commente sur le statut. Je sais pas que tu voyais mes statuts. Il voyait. Mm -hmm. C'est là où je te rappelle toutes les fois où tu as posté. Un événement heureux, tu mets. La personne ne commente pas. Un événement, ceci, tu mets. La personne ne commente pas. Et. Hey. On s'avait dit que tu. Les ninjas. Ouais. Mmh. Les ninja c'est qu'ils me demandent que dans leur cœur, ça leur fait comment? Je ne t'aime pas, mais je peux te, je viens de te checker chaque fois. C'est comme ça que quand on empoisonne quelqu'un, oui, même l'anniversaire, on ne te souhaite pas, oui. Et te souhaite pourquoi? <rire> non, mais donne pas le cadeau, même seulement du jour d'anniversaire. Ça les dépasse. Tu n'as pas demandé le <rire> oh bien, de le au cadeau. On vient jeter une vidéo le vent dans ton, dans ton... hé, hey, Nina. Ne t'amuse pas, moi. Il va te bloquer de mon direct. Tu dis qu'elle mange pas bien avant d'aller. Est-ce qu'on mange le riz qui mange le riz ici parmi vous? Je critique ma donc ma façon de manger. Oh troisième. Là-bas. C'est tout seul. D'accord, pas Moi j'aime mal du désordre. Ah, On laisse comme ça là. Mmh -mm, C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne résistent pas, ils empoisonnent d'autres personnes. Il y a les, les meurtres qu'on a commis, qu On n'a même jamais élucidé. Et si vous regardez bien, ce sont les gens qui sont à côté de vous. C'est la personne qui était à côté de la personne-là. Oui. Il y a les couples qui se sont séparés. Vous n'avez jamais pu vous expliquer. Vous n'avez jamais pu vous expliquer. C'était l'ami. Ou c'était la cousine. Ou c'était la sœur qui était venue gâter. je ne comprends pas ce qu'elle a pris l'homme là. Tu ne sais pas ce qui s'était passé. Merci beaucoup. Quelqu'un s'était infiltré derrière. Il a parlé. C'est filtre, il parle. Il vient de dire une version. Il parle lui d'une version. Vous vous cognez la tête. Après, la personne vient de dire Ouais. Ouais. La reine Rolande la nourriture devant moi jusqu'à la mon de au nourriture que me faut de Le nourriture de voilà mes Voilà deux, voilà nourriture de Voilà voilà voilà la nourriture de la nourriture de la pour le moment. Il y a le réseau de ça Ça n'est pas là au moment même je vais faire le dire le soir encore. Si vous ne me voyez pas le soir, vous me voyez demain matin. Ok Il faut que je me concentre pour manger. Bonsoir, c'est le temps tu viens d'arriver. Bye bye. Je avait tout la nuit. tu peux voyez ici devant moi. Bye bye. Ne me fais pas les inbox sur WhatsApp pour me demander à nous tuer. Bye bye. Ouais